Dieu soit loué, nous allons partager la parole de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu, je, je demanderai à une ou des personnes, vous pouvez prendre place s'il vous plaît, à une ou des personnes qui, euh, qui peuvent nous aider vraiment dans des bons l'air-tirs pour que nous soyons... Euh, Vraiment rapide, Amen. Nous voulons parler. Notre grand thème, je pense qu'on avait tous vu sur un homme prophétique ou un homme prophétique. Amen. Amen. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Je t'écoute pas, tu m'encourages pas pour passer le message. Alléluia. J'aimerais bien qu'on lise Esaïe chapitre 22 verset 22 Esaïe 22 verset 22 Une autre personne lit Apocalypse chapitre 3 verset 7 Et une autre lit, lit Matthieu 16 13 à Et a eu 22, 22, je lis la parole du Seigneur. Amen. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Amen. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je mettrai sur ses épaules la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera.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 C'est lui qui a la clé de la maison de David. Quand il fermera, personne n'ouvrira. Et quand il ouvrira, personne ne fermera. Matthieu chapitre 16, 13 à 19. Matthieu 16, 13 à 19, je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus étant arrivé dans, la, dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi le fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les, les, les autres Jérémie et l'un des, prophè des prophètes. » Et vous leur dites, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit « T'es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que t'es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne provoudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. »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 Que les enfants puissent s'asseoir et qu'on reste calme. Amen. Écoutez, nous voulons parler d'un homme prophétique, d'une personne qui est prophétique. Écoutez, c'est très, très important qu'une personne puisse comprendre ces messages. Ces messages vont faire de sorte que tu sois grand et victorieux dans toute ta vie. Je vais te dire une chose. Vous savez, il y a beaucoup de parents, beaucoup de parents n'ont pas pu aider la vie de leurs enfants parce qu'ils avaient manqué dans leur vie d'être des personnes prophétiques. Il y a celles-là qui ont même détruit la vie de leurs enfants non parce qu'ils ont voulu détruire la vie de leurs enfants mais parce qu'ils étaient des ignorants il est conseillé un responsable un parent d'avoir la conscience d'être une personne prophétique nous avons lu trois versets dans ces trois versets ou trois chapitres, trois livres plutôt, dans ces trois livres, l'Apocalypse et Esaïe parlent de Jésus. La Bible dit c'est lui qui a la clé d'ouvrir et lorsque il ouvre, personne ne peut permettre. Esaïe a prophétisé cela avant la bénédiction de Jésus. Et Apocalypse aussi, il a parlé de cela. Pourquoi une personne qui a la clé, c'est une personne qui a l'autorité, une personne qui a le pouvoir. La clé nous montre seulement l'autorité et le pouvoir d'accéder ou de faire quelque chose. Et ce que j'ai aimé dans ces deux livres, la Bible dit ceci. Si lui, il ouvre une porte, personne d'autre il ne peut pas venir faire le contraire. Pourquoi? Parce que le pouvoir qu'il a, il est au-dessus de tout pouvoir. Est-ce que tu peux dire amen? Jésus a demandé aux disciples Pendant que vous êtes avec de la foule qu'est-ce que la foule dit de moi ils disent quoi de moi ils pensent que je suis qui c'est vrai la venue de Jésus les, les gens ne comprenaient pas qui il était exactement parce que il avait la capacité de faire tout ce que disaient les gens qui ont été fait avant en fait. Il y a d'autres qui parlaient qu'il est Moïse. Il y a d'autres qui parlent qu'il est Jean-Baptiste. Il y a d'autres qui parlent qu'il est Élie. Mais il a demandé à celles qui étaient avec lui, qui mangeaient avec lui, il passait des temps avec lui. Il leur a demandé et vous, qu'est-ce que vous dites il y avait une seule personne, écoutez-moi, suivez-moi, une seule personne qui avait compris. C'était Pierre. Pierre, c'était lui qui avait révélé que Jésus est le fils de Dieu, le Messie. C'est pour cela, Jésus avait pris la parole pour lui, donner, pour lui dire que je te donnerai les clés. C'est-à-dire le pouvoir. L'autorité. Écoutez, une personne qui a fait les découvertes de fils de l'homme, il est devenu automatiquement une personne prophétique. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen tu comprends qui est jésus dans ta vie qu'est ce que jésus fait dans ta vie quelle est l'autorité et le pouvoir que jésus a mis dans ta vie tu dois comprendre que tu es une personne prophétique écoutez lorsque nous parlons de prophétique nous voyons le mot prophétie être prophétique cela ne veut pas dire que tu as un ministère prophétique. Tu peux être prophétique et ne pas avoir le ministère prophétique. Mmh. Du moment où Dieu te donne l'autorité, un prophète, cela veut dire une personne qui dit des choses et qui peuvent arriver plus tard. Tu prédis des choses. Voilà pourquoi dès le début de j'ai dit ceci. Il y a des parents qui ont détruit la vie de leurs enfants parce que dans leur bouche, ils disaient que des choses sont mauvaises et ces choses-là ont accompagné la vie de leurs enfants. Alléluia. Un bon parent, tu dois être conscient que tes paroles a le pouvoir de rendre les personnes pauvres et de rendre les personnes riches. Un enfant de Dieu, tu dois être conscient en toi. Que tes paroles peuvent te rendre malheureux et tes paroles peuvent te rendre une personne heureuse. Du moment où tu es devenu chrétien, tu as accepté Christ dans ta vie. Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité de beaucoup de choses. Mais inconscient que nous sommes, des fois nous faisons des choses et nous déclarons des choses. Devant nous, il y a ces paroles-là qui sont en train de nous rattraper. Jésus a dit à Pierre, je t'étonnerai là j'ai aimé il n'a pas parlé des clés mais il a, pas, il a parlé de beaucoup de clés cela veut dire Jésus donnait à Pierre l'autorité d'ouvrir toutes les sortes de portes et une personne qui est un enfant de Dieu écoutez c'est juste de reconnaître ce que tu as. Amen. De reconnaître ce que tu es. Et tu commences à déclarer tous les jours de ta vie, tu verras, sur tes simples paroles, les choses vont changer. Savez-vous que tu fais partie d'une église prophétique? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est-tu que cette église est une église prophétique? Regardez, mission évangélique et parole créatrice. cela veut dire, lorsque tu prononces des choses, sache-les très bien, ces paroles-là vont commencer à créer des choses. Cela ne demande pas beaucoup de choses. Cela demande d'abord hein, ta conscience capacité, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, lorsque je déclare quelque chose, les choses que je vais déclarer, ça va s'accomplir. Jésus a dit ceci, quand il ouvre, ça nous arrive des fois, il y a des portes où tu ne peux pas ouvrir, c'est là que tu dois appeler une autre personne. En lui disant que j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, mais je n'arrive pas à ouvrir. Mais lorsque cette personne, il arrive, il essaye, il donne ses mains un coup, la porte, ça va s'ouvrir. Écoutez, toi, en tant qu'un enfant dédié, une personne prophétique, lorsque tu ouvres une porte, les diables, les sorciers, de ta famille ou de, ta, de, de ton environnement, ils n'ont pas la capacité de fermer cette porte-là. Du moment où tu es conscient, Corinthiens chapitre 2 verset 1 à 15 vous verrez qu'une personne qui est prophétique c'est une personne spirituelle nous vivons dans un monde où nous appelons visible. là où il y a des esprits qui te combattent et toi tu ne vois rien pour pouvoir combattre un esprit tu dois être aussi spirituel est ce qu'on peut lire ces versets lisons le verset 15 on peut très bien commencer au verset 1 on commence verset 1, parce qu'on va descendre jusqu'à 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Pour moi, mes frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse mm -hmm. que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de, de, savoir parmi vous, de, de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la Attends. Attends. J'ai aimé à porte Il a dit ceci. Ma parole et ma prédication ne téméraient pas sur des discours. Mais il a parlé de la puissance. Parce qu'en lui... Il connaissait que j'ai le pouvoir et j'ai l'autorité. Lorsque je déclare quelque chose, la chose que je suis en train de déclarer, ça va s'accomplir. Et un homme prophétique, il doit être un homme hein, spirituel. Tu as la capacité de commander le monde que nous sommes. Tu as aussi la capacité de commander le monde hein, spirituel. Celui qui veut être prophétique, mm. tu dois être aussi une personne positive. Mm. Écoutez, dans ta vie, s'il y a des choses que tu dois éviter, s'il y a des personnes que tu dois éviter, tu dois éviter des, des personnes qui te communiquent des paroles négatives. Mm. Tu demandes conseil à quelqu'un qui te dit que non, laisse tomber cette chose-là, tu ne le verras jamais. Tu si as un problème dans ta vie, même si ça fait longtemps. Lorsque tu demandes conseil, la personne te dit que moi j'ai déjà vu des personnes comme toi. Ils n'ont jamais eu la solution. Il faut éviter de telles personnes. Chercher des personnes. Quand tu lui dis quelque chose, il te dira que tiens-toi, ça changera. Et dites Amen. Amen. Il faut s'attacher avec des personnes qui sont positives. Ils vont te communiquer aussi des choses hein? positives. Un homme prophétique, c'est une personne qui vit dans la positivité. Vous savez, tu dois avoir aussi l'habitude de prédire que des bonnes choses pour toi. Est-ce que tu peux dire « Amen, amen. » Tu dois avoir l'habitude de prêter même si rien ne marche, même si devant toi tu vois que il y a l'obscurité, mais toi reste dans ta position de la positivité parce que tu es un homme spirituel. Amen. Et ça, c'est l'une des choses qui va te faire un homme prophétique. Parce que tu es déjà un enfant de Dieu. Jésus t'a donné déjà des clés. Amen. Et des clés, vous savez, je me souviens, un jour, j'ai dormi, je, je vu un pasteur. C'est un père pour moi. Je le vis, il est habillé en blanc. Il vient avec un, hein, je ne sais pas, on appelle ça comment, le bouquet de clés. Il y avait beaucoup de clés. Et il y avait toutes sortes de clés. Il vient vers moi. Il m'a donné ça. Il m'a dit, fils, prends ces clés. Si je prie pour toi, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Les clés, ça signifie juste l'autorité et le pouvoir. Les portes où tout le monde ne peut pas entrer, toi tu peux l'ouvrir et tu entres. Amen. Lorsque tu fermes derrière toi, il n'y aura personne qui peut l'ouvrir. Soyez prophétiques et soyons prophétiques. Amen. Parce que nous avons Christ en nous. Il n'y a pas une autre personne qui peut faire 2022 meilleur que toi. C'est toi qui peux rendre 2022 plus meilleur. Ce n'est pas une autre personne. Amen. Mais pasteur, comment par tes paroles, Amen. tes paroles ont les capacités de traverser déjà 2022 avant que toi-même entre. C'est ça, il faut être prophétique. Vous savez, les paroles ont une puissance, frères et sœurs, exceptionnelle. J'ai un livre, un livre plutôt, qui s'appelle Le pouvoir des paroles. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Vous verrez. Et à l'auteur de, de ce livre, lorsqu'il parle, il a dit, je vis des guérisons rien qu'à cause des paroles. Si tu es une personne qui a l'habitude de faire couler tes larmes tout le temps par des paroles négatives, frère et sœurs, tu resteras une personne malheureuse ou malheureuse toute ta vie. Dieu ne descendra jamais pour changer ta circonstance. Mais Dieu a la capacité par tes paroles. Il mettra la main pendant que tes paroles avancent. Ça, la main de Dieu aussi avance sur tes paroles pour s'accomplir. Et beaucoup ont détruit leur propre vie, surtout ici en Europe. Frère, à cause des paroles. Tu es dans une situation où la situation déjà ne va pas bien. Tu vois que la situation est compliquée. Au lieu toi, tu cherches à être prophétique, mais toi, tu commences à chercher des prophètes pendant que toi-même, as Christ en toi. Christ t'a donné des clés. Tu pouvais déclarer des choses et des choses changer si facilement. Amen. Des fois, on cherche des choses ailleurs pendant que nous-mêmes, nous avons ces choses-là. Mm. Ouais. Regarde comment tu vas perdre le temps. Mm. Vous savez, il y a... Il y a des dimensions... que les prophétiques agissent. Première dimension, c'est dans des paroles. Il y a des choses, tu dois, juste, tu dois juste prononcer les paroles. Dans la prière, quand tu te réveilles chaque matin, tu descends, tu descends sur ton lit, tu commences à dire des choses. Tu commences à dire des choses. Vous savez, moi la première des choses, la première des choses, lorsque je vois ma fille, je lui dis d'abord que tu es bénisse. Amen. La première des choses que j'ai fait, c'est ça. Je sors dehors pour aller travailler. Quand je viens, quand elle vient pour m'accueillir, je lui dis que tu es bénisse. Amen. Elle dort quand elle s'est réveillée quand je la vois, je lui dis directement que tu es bénisse. Toi, tu vas venir avec autre chose, ça va déjà rencontrer la bénédiction de son père, Amen. et là. Et ça, des choses là, ça ne rentra hein? jamais. Amen. Parce que son père, il est déjà hein? prophétique. Mmh. Quand tu vis avec tes enfants, tu dois avoir l'habitude de déclarer des choses qui sont positives. Amen. Toi, tes enfants, ils regardent des choses abominables des choses qui portent rien. Là devant eux, il n'y aura que des problèmes. Des problèmes et des problèmes. Tu oublieras que, il y a eu un moment, vous dansez Nobolo avec lui, vous chantez le cœur avec lui, vous faisiez des danses compliquées avec lui. Et quand il commence à s'opposer avec toi, tu dis que cet enfant est kéti. Il n'est pas kéti. Parce que toi, tu es un père qui n'était pas prophétique. Mmh. Ce que tu as semé dans sa vie, c'est ce que tu es en train de faire quoi? De hein? mmh. récolter, dis-moi un Amen. Amen. Il y a une deuxième dimension. Une dimension de l'acte. Écoutez, il y a des actes qui sont prophétiques. Il y a des paroles qui sont prophétiques. Et il y a aussi des actes qui sont prophétiques. Je vais parler de cela le dimanche prochain. Un jour, j'ai raconté la femme d'un pasteur. Il avait accueilli un homme de Dieu. Et il y avait une veste qu'il gardait dans sa chambre. Cette femme-là, elle cherchait à être embauchée pendant longtemps ici en France. Elle faisait que des petits boulots. Des petits boulots. Des petits boulots. Des petits boulots. boulots. Lorsqu'il a vu cet homme de Dieu-là, il est entré dans la gorge robe de son mari. Il a pris la veste tout neuf. En plus, elle était une à cette époque. Il a dit, ça c'est une opportunité où moi je vais être béni. Où ma situation doit changer maintenant. Il prend la veste et il donne au pasteur. Il a dit, pasteur, depuis que je suis ici en Europe, je fais que des petits boulots. Je vais être embauché. Il donne. Elle est embauchée. qui ne changent pas seulement dans des paroles. Mm. Il y a des choses qui demandent des actes prophétiques. Amen. Regardez. Mm. Les enfants de Dieu nous des Dieu ne sont pas intelligents. Mm. Cela est arrivé dans ma propre vie. Quand j'ai grandi, j'avais le problème des comptes. était trop jeune. Cette personne a fait quoi Il a pris la lame. Il m'a fait des petites, euh, comment on appelle ça Pas en français. Oh là là. Ça s'appelle comment Oh, bon, des petites incisions. Les Français sont ici. Des petites incisions. Je ne sais pas, je me souviens plus s'il avait mis quoi. Il a fait ceci dans mon corps. Regardez-moi très bien. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Après, il m'a dit Prends cet argent, va jeter sur les riz. Lorsque moi j'ai jeté l'argent, la personne qui va ramasser l'argent, il va ramasser quoi hein? Dis-moi un amen. Oh, dis-moi un amen. Tu vas ramasser la maladie. Les Tu as dans ta Bible, peut-être ça vient comme ça. Ça, ça, c'est un acte diabolique, démoniaque. Okay. Mais toi, tu peux faire un acte prophétique. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Amen. Écoutez, avec la Bible que nous manquons la connaissance hein, des mondes hein, spirituels. Monde spirituel est vaste. Tu dois les connaître. Voilà pourquoi à chaque fois que je fais des choses, tu n'as pas besoin de me comprendre. Moi aussi, je n'ai pas besoin que toi, tu me comprends. Lorsque je te dis quelque chose, si tu le fais, je marche ensemble avec toi. Si tu ne le fais pas, je m'en fous. Amen. Tu dois connaître les monde spirituels, comment ça marche. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il y a des choses qui changent dans des actes. Depuis que cette maladie est partie, ça n'a jamais revenu dans mon corps. Ça n'a pas été traité dans la Bible, mais ça a été traité dans le domaine spirituel. Mais ces domaines était diabolique. Ce n'est pas une histoire, mais cela ça passait dans ma propre vie. Mm. Beaucoup de choses arrivent dans notre vie. On la ramasse dans le riz, par terre, ou quelque part que tu étais parti. Mm. Tu entres dans une maison, c'est que cette maison où cette siège a été déjà dominé dans d'autres choses. Ils peuvent voler ta destinée. Ils peuvent voler ton futur. Ils peuvent voler beaucoup de choses dans ta vie. Tu sais pourquoi Parce que tu n'es pas un homme prophétique. Tu peux avoir la clé. Tu fermes. Mais une personne, lorsqu'il vient avec sa clé, il ouvre ça si facilement. Dis-moi, je vais être prophétique. de poser l'acte, c'est important. Je te dirai dimanche prochain, comment poser une acte prophétique? Quand tu vois que tu parles, tu pries, tu déclares, tu pries, tu parles, tu pries, les choses ne changent pas. Commence maintenant à poser des actes prophétiques. cest à quand tu parles hein, c'est comme si tu es entré tu es entré de est là quand quelqu'un est maudit on dit hein, cette personne on l'a maudit par bah, laquelle il y a ma paix il y a même des réunions qui peuvent qui peuvent être être, être faites à cause de quelque chose qui persiste dans ta vie dans ta famille parce qu'il y avait qui a été posé. Je ne vais pas retourner dans ça. Ce qui était là sur le Kirta. Je pense que vous avez compris. Écoutez les caractéristiques des homme prophétiques. Aidez-moi que les enfants ne fassent pas l'école, s'il vous plaît. Les caractères d'une personne qui est prophétique. Hein? Une personne prophétique, il sait comprendre les temps et profiter des opportunités. Une autre chose. Une personne qui est prophétique. Il sait comprendre les changements de saison pour mm -hmm. poser un acte. Mm -hmm. Écoutez ce qui est arrivé dans la vie de Daniel. Mm -hmm. Un homme est très prophétique. Mm -hmm. La Bible dit les peuples d'Israël ont marché très mal devant Dieu. Mm -hmm. Dieu là. Maintenant, je dois poser un acte pour que le peuple soit libre. Je vais te dire une chose. Regardez-moi. Fais ceci. Fais ceci. Fais ceci. Il y a des opportunités dans la vie. Quand il se présente, si tu ne l'attrapes pas, cette opportunité-là ne va plus revenir. Ça part et ça part pour du bon tu peux commencer à le chercher même dans la prière ça ne reviendra hein, jamais et un homme prophétique lorsqu'il y a un changement de saison ou de climat il va comprendre que ah non c'est en ce moment que je dois hein, parler ou je dois poser un acte c'est la même chose il y a des erreurs que nous faisons dans la vie quand on le fait on ne peut plus les rectifier L'erreur reste pour du bon. Tu as fait l'erreur, c'est fini. C'est-à-dire tu ne peux plus regarder en arrière pour répondre à autre chose. Un homme est prophétique, il sait lire les saisons et saisir. Il y a des semences, hein? même si tu le sèmes dix mille fois pendant l'hiver, ça ne va pas sortir. Il y a aussi des sémences. Même si tu le sais, mais pendant l'été, ça ne va pas sortir. Voilà pourquoi, des fois, tu verras. Tu s'efforces à faire quelque chose et tout le temps, mais les résultats, c'est toujours zéro. Hein, tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas discerner le temps où tu peux poser l'acte. Mais lorsque tu sais quand est-ce que tu peux poser l'acte, tu feras la chose une seule fois et ça va te donner les résultats hein? positifs. Est-ce que tu peux dire amen? amen? On doit être intelligent. Écoutez, Daniel, il avait prié dans un temps exact. Et vous verrez, lorsque Dieu va envoyer son ange pour donner le message à Daniel. Vu que c'était le temps de Daniel qui devait prendre sa réponse, Dieu va envoyer encore un autre ange pour libérer l'ange qui était combattu. Et Daniel avait pris sa réponse dans les temps qui étaient convenus avec Dieu. Si tu sais ton temps, que ton temps est là, même s'il si y a des combats, même si tu passes dans un petit chemin, tu passeras quand même. Tu passeras quand même jusqu'à ce que tu vas sortir. Mais si tu ne sais pas discerner les temps et les saisons, ça sera compliqué. Amen. Si tu sors maintenant au temps de l'hiver, tu verras les arbres. Toutes les feuilles sont par terre. Alléluia. Amen. Toutes les feuilles sont sèches. Parce que c'est la saison qui commande à ces temps-là est prophétique il sait comment les saisons changent écoutez j'ai eu une saison compliquée un moment j'ai manqué même l'argent pour aller récupérer ma carte d'identité ça coûtait que 150 euros seulement. Mais j'étais toujours pasteur. J'ai reçu toujours l'argent. Cela veut dire qu'il y a des moments où nos saisons changent. Tu vois vraiment que c'est comme si le malheur est entré dans ta vie. Mais en ce moment-là, tu dois détecter où est-ce que tu peux poser l'acte, où est-ce que tu peux déclarer des choses prophétiques pour que la saison en change. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous souffrons. Tu peux voir vraiment une porte est ouverte devant toi librement. Or, c'était le temps où tu dois entrer. Toi, au lieu d'entrer dans cette porte-là qui est ouverte devant toi, tu commences à faire des disettis, des fiers. C'est comme si cette porte-là est ouverte seulement par toi-même. Peut-être que cette porte-là est ouverte pour toi pour un temps. Après, ça va se fermer, ça va aller encore s'ouvrir à une autre personne. Écoutez, quand tu es prophétique, tu, es aussi, tu, tu vas aussi savoir donner l'importance dans les temps. Et regardez, c'est pour cela que tu verras au jour d'aujourd'hui, un papa qui a déjà cinq, cinq enfants, dépassé 50 ans, mais jusqu'au jour, jusqu jour d'aujourd'hui, il a toujours l'habitude de mettre les pantalons ici. Vachal son kilomètre de l'intérieur et de haut. Et il n'a pas aussi honte. Tu sais pourquoi? Parce que le temps qu'il devait faire ça, il n'a pas pu faire ça. Mais malgré ça, il le fait quand même. Frère, c'est le problème, hein? dis donc. Quand ça passe, tu vas commencer à faire des choses, les gens vont commencer à te voir comme si tu es fou. Mais lui, dans son âge, pourquoi il fait ça Dans son jeune âge, il ne faisait pas ça. Ça, ce sont les choses des enfants. Non, il n'a pas pu découvrir son temps. Le temps a été passé. Frères et sœurs, tu dois être une femme et un homme prophétiques apprenons à déclarer des choses parce que nous avons le pouvoir et l'autorité que Jésus nous a donné. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Amen. Je vais encore répéter ceci. Il n'y a aucune personne il n'y a aucune personne qui paie. Faire nier ou arranger ton démi, ta 2020. C'est toi-même qui dois mettre l'année 2020 en ordre toi-même. Yeah. Si tu n'arrives pas, la même façon que tu le fais ici en 2021, yeah. ça sera aussi la même façon à 2022. Ça sera la même chanson. Yeah. Moi, c'est toujours comme ça. Moi, les choses ne changent pas. Moi, ma vie, c'est si. Mais c'est maintenant. Laisse tes paroles entrer déjà en 2022. Laisse tes paroles prophétiques entrer déjà. Quand toi, tu vas entrer, tu seras déjà avec ces paroles-là et ça sera juste les accomplissements. Voilà pourquoi je te dit ceci. Tous ces mois de décembre change la façon de prier. Sois prophétique d'abord Pour ta propre vie Sois prophétique pour tes enfants Sois prophétique pour ta famille Cela ne demande pas que tu sois prophétique Tu as déjà Jésus en toi Toutes les paroles que tu peux déclarer pour ta vie Dieu va l'accompagner Et Dieu va l'accomplir Parce que tu es son enfant Parce qu'il est ton père et il t'a donné le pouvoir de tout faire. Lève-toi là où tu es. Nous allons dire merci à Dieu pour ces message.